C'est surtout euh, faire participer les enfants euh, dans la chronique euh, d'une radio, quoi, voir euh, un direct, comment ça se passe, euh, des choses comme ça. Leur permettre de faire euh, de l'interview jusqu'à la diffusion à la radio de leur documentaire ou de leur chronique. Euh, voilà. Alors on, va leur, on leur montre un peu. Euh, ils font un tour avant, comme ça, juste pour repérer. Nous, on leur demande quel a été le, leur, euh, ce qu'ils ont préféré, leur. Euh, leur euh, post en gros où il y avait des choses intéressantes puis après on leur demande s'ils veulent bah, après préparer des questions, euh, des questions des questions fermées enfin des questions ouvertes histoire qu'il y ait plus de répondants des choses comme ça jusqu'à euh, bah, l'interview euh, qu'ils vont faire avec euh, un petit zoom qui va leur permettre d'interviewer sur place et ensuite ils vont revenir et puis faire euh, sur ordinateur le montage euh, couper les e les choses comme ça et du coup, après, on met ça sur, euh, sur notre radio qui se diffuse au NEF euh, quand on est en direct, ouais, sur l'émission. C'est bah, -ce découvrir qui... la radio vraiment dans le fond, quoi. Enfin, découvrir toute la radio, parce qu'on en entend certains qui disent Oui, j'écoute la radio dans la voiture et tout, mais ils savent pas comment ça se passe. Donc, du coup, euh, ça leur fait montrer vraiment comment on parle dans le micro, comment ils font des prises sons son juste pour tester, entendre leur voix au micro qui n'est pas la même que celle qu'on entend, ou des choses comme ça. Ils ont surtout parlé ouais, de ce qu'ils ont vu qui les intéressait le plus vraiment, par exemple les stands robots, on a eu pas mal de petites chroniques dessus, les... après ils sont ils nous font pas mal de démarches aussi sur les interviews du moment, enfin ils vont aller voir quelqu'un et puis ils vont poser plein de fois la même question à plusieurs personnes, euh... ah, genre sympa. que pensez-vous de Exposcience, tout simplement, quoi et puis les gens, euh... puis là ils prennent n'importe qui qu'ils vont croiser quoi, pour avoir plein d'impressions différentes sur Exposcience.